65 kg. C'est bien 65 Donc aujourd'hui on a contrôlé le poids de L9 parce qu'on a besoin de s'assurer qu'elle prenne de manière régulière du poids avant son relâché Donc euh, c'est le cas puisqu'elle fait maintenant 65 kg Alors qu'elle est arrivée, elle n'en faisait que 43. Donc, elle a du mal encore à se retourner. Hein. à profiter pour lui faire un bilan sanguin. C'est important parce que quand L9 est arrivée en soins, elle était fortement déshydratée avec un bilan sanguin qui n'était pas très très bon au niveau des reins. Donc on a besoin de s'assurer que les paramètres s'améliorent et vont dans le bon sens. Alors ce qui est le cas, ces paramètres sanguins s'améliorent, prennent une bonne voie. Son état général est correct, elle a une forte ca cataracte Et on va refaire peut-être un petit bilan au niveau des yeux parce qu'on trouve que bon, elle a une vision qui peut être un petit peu réduite mais c'est normal, il ne faut pas oublier qu'elle neuf a déjà 20 ans. Euh, donc on ne traite plus un animal qui est jeune, hein. on va traiter plutôt euh, un animal euh, en fin de vie. On espère relâcher prochainement L9, elle a encore besoin de prendre du poids. Il n'est pas question de la relâcher en dessous de 70 kg, il va falloir qu'elle ait une épaisseur de graisse suffisante. Quand on aura le feu vert de notre vétérinaire, elle pourra être relâchée. Ou pour l'instant on ne le sait pas, on verra avec les différents acteurs locaux. Ce qui est le mieux pour L9, c'est notre priorité, c'est son bien-être, c'est sa réhabilitation. Les interactions avec les humains, même si c'est quelque chose qu'elle a eu l'habitude de vivre en 20 ans, qu'elle a eu l'impression de donner et de rechercher en tout cas. Je pense que ces interactions ont précipité son arrivée au centre de soins. Ce qui veut dire qu'en fait, à force d'être harcelée entre guillemets, c'est-à-dire touchée, manipulée, que les gens ont besoin d'aller avoir tout le temps. C'est un animal qui, du coup, passe du temps euh, eh bien, euh, à contrôler ce qui se passe autour d'elle, à être vigilant. Ce n'est pas parce que l'animal ne vous montre pas qu'il est stressé, qu'il ne stresse pas. Et ce stress physiologique-là entraîne la baisse des défenses immunitaires et va engendrer l'affaiblissement la, de l'animal. En fait, ce qu'on recherche, c'est surtout euh, un endroit calme pour un neuf. Il va falloir que sa petite vie, sa fin de vie se passe tranquillement pas forcément à l'abri des regards, hein. c'est euh, intéressant aussi que les gens puissent s'assurer qu'elle va bien mais par contre sans la toucher, respecter un animal sauvage c'est respecter une distance de sécurité et le laisser tranquille.